des fois quand tu passes de l'anglais au français est-ce que ça t'arrive d'avoir des bugs ça m'arrive d'avoir des bugs, euh, surtout quand je fais pas de son système euh, pendant un petit moment. Euh, après, pas, après, après c'est pas forcément dans le passage du français à l'anglais, parce que euh, c'est vrai que je mets beaucoup de mots d'anglais dans mes textes, c'est le jargon du son système. Hum, sinon, euh, on va dire que je suis quand même plutôt un, un DJ francophone. Ce n'est pas, pas là qu'il y a ma difficulté. La difficulté, c'est qu'effectivement, j'écris quand même beaucoup et que, euh, quelquefois, je m'y perds un petit peu. C'est quand même plutôt du français, alors après, bah, je ne sais, ouais, enfin, bon, sais pas comment est-ce qu'on le ressent, comment est-ce que les gens le reçoivent. J'essaie aussi de développer des sujets qui sont importants, donc vu que c'est plutôt nationalement que ça se passe, j'essaie d'écrire plutôt en français. Et d'ailleurs, je ne sais pas vraiment parler ni anglais ni gardi, euh, j'ai <rire> beaucoup de lacunes à ce sujet. Mais bon, je... <rire> donc, bah, faudrait mettre en vrai, vrai j'aime bien la, la petite niche dans laquelle je suis ouais. même si c'est super de pouvoir y, y en sortir mais déjà techniquement je, je trouve que la réception est bonne, j'étais quand même euh, enfin, là, je, suis, je suis quand même euh, Après, bien accueilli euh, par le public. Le nom n'est plus à faire quoi. Bah ça c'est vrai que c'est bien ça on est content, c'était un petit peu le challenge et on est content que ça puisse s'être passé comme ça surtout dans cette période où on n'était pas sûr de notre couple c'est l'émission reggae qui met du soleil dans tes oreilles